Alors, on a créé l'association, euh, le collectif Bouffetang, c'était au mois d'avril, euh, il y a deux ans de ça. Dans l'espace de coworking, on est à peu près 8 et euh, on a des membres satellites tout autour, donc... euh, Pourquoi Bouffetang À la Réunion, j'ai la chance de voir euh, et de former les jeunes à, à Lillois, euh, dans la section jeux vidéo. Et euh, le constat qu'on a fait, c'est que euh, quel, quel avenir on peut proposer euh, aux jeunes diplômés qui sortent. Et il euh, n'y a pas encore de studio de vidéo, donc on euh, est en indépendant. Et qu'est-ce qu'on fait voilà. Comment est-ce qu'on s'en sort Comment est-ce qu'on va arriver à vivre dans notre passion Donc on s'est dit, on va monter un, un collectif de professionnels pour se serrer les coudes et arriver à s'en sortir, une sorte de pouponnière. Alors on parle beaucoup de pépinière d'entreprise, mais nous, on est vraiment euh, la pouponnière, c'est-à-dire on n'est que des indépendants, c'est très précaire, comment est-ce qu'on va y arriver Et on espère y arriver ensemble. Le, le fer de lance, c'est-à-dire de... pourtant c'est vrai que c'est tout ce qui est autour de, de réunir la communauté, de, de de développeurs de jeux. Après, on n'a pas de projet spécialement dans lequel on est fier parce qu'on est encore en, a encore en création, gestion. Ouais. Et on essaie tous de... Comme on est tous des indépendants, on a tous des projets personnels, dont moi, euh, Jamsou, le projet dont je suis fier, mais on n'a pas de projet commun dans lequel on est fier parce qu'on a besoin encore d'être aidé, on a besoin de, de, de pouvoir s'en sortir, de faire vivre l'espace de coworking avant de pouvoir travailler ensemble sur un, un projet commun. Euh, moi, personnellement, je, je fais de la prestation à côté, comme je suis artiste. Euh, Thierry, c'est pas Il y a Lillois. Il voilà. y a les lois aussi. Je fais de la formation, donc ça me permet de vivre à côté. Une bon, bonne partie des membres le de temps, mais aussi font de la formation à côté. Donc pour l'instant, on ne peut pas en vivre. Mais c'est le but. Ouais, bah, on développe. Bah, ça arrive à peu près 10 fois par projet minimum. 3 ouais. ouais, fois par jour. 3 ouais. ouais. fois par jour. <rire> <rire> Trois fois par minute. Ouais, c'est très fréquent. Ouais. Hein. C'est très fréquent, ouais. mais après, mmh. avec passion, toi, plus, plus tu fais des projets, et plus, euh, voilà, plus tu sais de te raisonner. De toute façon, ouais. avec la on fait un métier de passionné, donc forcément on le fait avec les tripes, avec la rage. Ça, y a pas... Et, et c'est vrai qu'on essaie de développer nos moyens et, et on n'a toujours pas assez de moyens. Donc forcément euh, on passe par cette phase-là. Mais c'est bien. Le plus difficile de toute façon pour, pour un jeu, c'est terminer le jeu. Je pense que Logan en parlera, tout le monde en parlera ici. Commencer un jeu, c'est pas le plus difficile, c'est la phase excitante. C'est on va faire un super gameplay, on fait du brainstorming, on, bam, on va faire ça, on va faire ça. Tout est là, c'est le monde idyllique. On arrive sur place, on commence à le faire, on commence à avoir les premiers on les premiers plâtres, et après, c'est les 10% de la fin du jeu qui sont les pires en fait. Parce que là, c'est plus du tout drôle en fait. Là, c'est il faut finir le jeu. Alors, on est toujours tenté de rajouter des choses, il ne faut pas y rajouter, il faut finir le projet. Et là, ça peut, ça peut être vraiment difficile et c'est là que la plupart des, des concepteurs arrêtent de faire des jeux. C'est là où il faut qu'on soit le, le héros de notre projet, c'est dans ce moment dur là qu'on le transforme ou pas. Il y a beaucoup de projets qui sont abandonnés à cause de ça. Alors, sur les <rire> ben mais juste, euh, voilà, on prend boule à ça. Euh, il faut comprendre que pour faire un jeu vidéo, il y a beaucoup de métiers derrière. En fait. Donc, il faut être capable euh, euh, d'être créatif, déjà, ça n'a l'air de rien, de pouvoir euh, écrire, il y a beaucoup d'écriture, de scénario, ou même faire un document qui soit compréhensible pour le, le reste de l'équipe. Il faut être capable de faire des illustrations, parce qu'il va falloir que vous partagiez votre vision à toute l'équipe. Ensuite, vous allez avoir besoin de... Euh, D'illustrateurs, de, de graphistes, que ce soit en 2D, en 3D, animateurs, parce que derrière rien ceci, c'est un métier, il faut être acteur, il faut être animateur, animateur en 2D, en 3D. Il va falloir être développeur. Vous allez créer, vous allez programmer, ça peut être du très bas niveau, un moteur de jeu, ça peut être du plus haut niveau, de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup, de, voilà, beaucoup de, de secteurs comme ça. Ensuite, vous allez avoir le, du sound design, la musique. Il va falloir euh, euh, créer des, le, le, le game design, il va falloir créer les levels, chaque level, donc level designer. Euh, ensuite il va falloir tester euh, l'assurance la, qualité derrière. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si j'ai oublié des métiers, mais il y a beaucoup de métiers. Et une fois qu'on a compris ça, euh, et qu'on a qu'on veut faire un jeu vidéo, donc ça va dépendre de la taille de l'équipe. Le strict minimum, bon, ça peut être l'homme orchestre. On en a un, c'est Lionel Daryl, il est capable de tout faire. Nous on pense qu'à partir d'un duo artiste et développeur on peut commencer à faire des jeux pour mobile. Il, voir. il y a des, des gens qui ont une casquette comme un bout-temps, Stéphane qui est à la base illustrateur et euh, qui fait de la photographie. Après il y a réalisateur, il fait aussi du son, et il est acteur en plus qui est dans la, dans la ligne d'impro. Du coup c'est un peu la pupille lui, il sait un peu tout faire. Et euh, voilà, moi je suis full dessin euh, avec l'illustration, euh, la programmation. Et du coup, il faut avoir des multi casquettes. Et c'est vrai que Lionel, par exemple, Lionel Dari lui, il sait tout faire. Voilà. Donc il n'est pas spécialement pointu dans un domaine, mais il maîtrise tout l'ensemble de la chaîne de production et il peut réussir à livrer un projet. Après, euh, ça dépend, euh, Après, ça dépend de l'ampleur voilà, du projet. Hein. Le, les coûts, ça dépend bien évidemment du temps qu'on va passer dessus. Hein, si on est à deux personnes. Alors, on va vous donner une fourchette. Hein. Euh, euh, si vous, prenez, vous voulez faire un jeu sur euh, Android et iOS et que vous êtes un tandem développeur-artiste, vous savez qu'il va vous falloir à peu près 5 euh, mois pour faire un jeu. Hein, certaine, voilà, je, je vise un jeu d'une certaine taille. Alors, vous savez que vous allez avoir besoin de survivre pendant 5 euh, mois à 2, donc 10 mois homme. Donc si vous faites un calcul, grossièrement, ce sont des bacs plus 5 expérimentés, donc 2000 euros de salaire, vous multipliez par 2 pour faire les charges, donc 4000 fois 6, 24 000 euros pour faire un petit jeu sur iOS, Android. Voilà, Alors, je vous ai donné une fourchette, ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus, donc, mais en gros c'est ça. Après, plus il y a de monde dans une équipe, et plus il faut des gens pour les gérer, donc c'est plus dur. Ah, voilà, je chef de projet, attends. Ouais, voilà. <coughs> mais c'est des postes en plus. Le jeu vidéo, ça a l'air d'être euh, pas sérieux, mais c'est ouais. très compliqué à, à mettre en œuvre. Ouais, le premier truc que je, je leur dirais c'est faites des jeux. Oui. Faites-le, euh, juste faites-le. Prenez votre courage de main, motivez-vous, faites des jeux. Et et si faites-le ouais, faites et si vous avez besoin d'aide, venez nous voir, bon, on est là.